mardi 11 octobre 2022 civila cay haiti.com nous contente paraître avec nouvelle vidéo ça et donc si un même plaisir nous rejoignons malgré Jean Bagail et bien pour nous continuer à informer pour nous continuer à porter actualité pour vous et tout ça qui passé dans le pays nous haiti chérie maman nous et sans nous, et tout ça nous gagne, et bien mesdames et messieurs, la bagarre a commencé à dégénérer. Et nous avons parlé là, nous avons pu petit 5 gros pu qui sont en cinq pu pu pu pu pu pu pu pu inviter au garder. pu pu pu pu pu pu pu pu pu c'est envahi et puis et un Sénateur Lambert, président Sénat, sorti nan li, sou gen pou dans le silence sur dossier militaire pour entrer dans le pays. Sénateur Lambert qui voit et qui n'est pas content décision que le gouvernement de facto Ariel Henry li li prend dans le pays pour entrer avec le militaire alors que nous avons le PNH là, là, qui est cagé sur Canada. Le Canada a acheté Blende, le Kimber, Haïti alors que vous Choc devant le bonheur pour venir la sécurité Haïti. On va demander qui sécurité ou pas qu'on alors que l'État haïtien commence à déblender avec diverses lots matériels pour la police. la ne va pas y de problème, mais le Canada pavé au Il a besoin pour l'entrée dans le pays d'Haïti avec des militaires, mais les Américains pour venir dire aux paroles Haïti. Résoudre le problème à Joseph Lambert, vous et pieds, il n'est pas d'accord. Décision ça, mesdames et messieurs. Chef Gun Timakak parait tout col, paris serre tête encore, qui donc sans cagoule, Timakak lui-même qui mette le sous-réseau social pour faire mon oué qui n'est qui Timakak là, qui est-ce qui a peur théorisé la boule, qui est-ce qui te boule, donc la sénateur, et bien Timakak qui lui-même jeudi à la fait tout mon oué, pour te croiser Timakak, pour déjà connaître Timakak. Bon écoute tout le monde, vous êtes connecté sur la vidéo, à êtes tout le monde. Avancez, avancez. Vous avez dit que handicapé? je me vois le monde. Je mais c'est comme si, jeune garçon, ça nous qui charger courage. C'est à faire nous affaire, nous... Venez, Vini, venez, venez, venez, venez, venez, venez, Nous Nèg le nèg c'est dans Pia yo yo fait il y a des filles dans de... le tous les citoyens. De... De... De... De... Okay. Si mais mettons ça pour <coughs> commencer. Mais <coughs> on va te dire Mais ne <coughs> suis pas bien que tu pas Tu vas merveilleば toi aussi. Les vous sont roph tu Gimme les c�� me fait, c'est nous sommes tous. qui cassés. cassés. cassés. C'est là, là, là, c'est là, là, là, là, là, là, tu c'est pas <truits> là, ça faire mon nom à rien. On va te faire ça aussi. On va ça On va te ça ça Yo, je suis cher chauffeur, là. Je là. Volez, Regardez, je suis là. Regardez, je suis là. Voilà. Voilà. Regardez, je suis là. Regardez, je suis là. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Ah, vous le même. C'est. C'est. Ah. Quand on est là. là. on est là. Quand on est C'est Quand on est là. Quand on est là. là. on là. là. là. Tu on avant d'entendre un point, on a deux, de, de, de, de trois éléments de formation qui sont assez intéressants. Nous parlons dans d'abord. Il y a une vidéo qui est viral sur les réseaux sociaux. Et finalement, tu m'as dit le visage. Oh, ouais, monsieur... okay, non, tu pas clair. que tu montres le Monsieur Tu m'as dit que tu visage. Et je le cagoule Et tu montres qui mm. qu dans, monsieur, dans <coughs> vidéo. Là, Ou, vous avez une vidéo, là, chef? Là? Oui, vidéo. Ok? Donc, Timacac, il paraît tout col net. Il a de la figure de la de la figure de Oui. figure de lui-même de dit tout figure il la la bataille la et c'est monsieur qui est chef gang donc non, et Taraz okay? non, Taraz dans la boule 12 hier c'est monsieur qui est descendu en personne avec toute l'équipe pour aller piller maquette maquette qui nan Kafou la boule 12 et c'est monsieur toi avec toute l'équipe hier qui t'a le commissariat Thomas 5, 25 en tout cas et pour commissariat Thomas 5, 25 là, et, et la police prend compte de la situation effectivement hier soir et dans, dans la soirée aux environs de 7h 6h du soir tu ben gagné et des, des, des bandits armés, en fait, des, des, des, des individus qui ont été identifiés, de gens qui fait partie de base de Timacac qui sont la à qui ont attaqué le commissariat Thomas 75. Mm -hmm. Heureusement, donc, les policiers étaient là, okay. et monsieur été en toute lumière, et puis il a répondu correctement à toute bandit. Correct. a eu pile balles qui a tiré jusqu'à ce que donc d'autres unités spécialisées de la police ils ont repoussé donc là même différent de l'information qu'a fait quoi que non non non négio attaqué commissariat ils ils ils prennent en otage non ils prennent un commissariat en otage mais ça me dit mais ça me dit donc c'est sa information c'est mater débat bacs à bon information là ouais ouais il a dit que c'est pas c'est pas ça ok mon gars dit que il est pas commissariat et tout ma semaine cinq donc en otage pas de guibaille comme ça mais manque vais mon frère et pas de bail comme ça du tout OK pas de bail comme ça du tout effectivement te gon attaque et deux bandits -si. et ça il faut tout timacac n'a pas regarder là et monsieur quoi le faire soldat retirer cagouli OK donc timacac c'est monsieur Timakak là c'est clair OK ou elle fait soldat retirer cagouli monsieur clair sur ça et tout toute négue donc on vient téléphone à mes amis OK bon en tout cas, mais macaque. Ok, commissariat et Thomas 25, les sous contrôle de la police, ex contrôle exclusif de la police nationale d'Haïti. C'était donc plus de peur que de mal. OK. Pas oublier non? Si macaque sorti, en bas la boule, nous avons fait ça. Oui, mais mouté, l'écrasé au Après ça, le mouté Thomas. Là, là, attaquons le commissariat. Donc nous on a dire, petit papa ici. L'allée le tourne. le l'étoune. Voilà. En tout cas. Mais pas oublier il connexion d'Elmat et Thomas 32. Avec euh, fait ça connexion hein? Une connexion oui le le saut le saut qui dans le 32 qui tombe juste juste matin on commence 32 32 qui tombé juste on fait ça donc connexion donc, donc. fait ça c'est n'a fait ça c'est elle qui est en bas dans galette là en bas qui en, en bas, bas et, et tête la boule c'est ça la boule douce exactement elle dit que là où sont les dit que nous même qui en haut également c'est que nous en sécurité non mais le danger est devant vos portes oui. Je ne sais pas vous avez fait le portant. Vous et fait le portant. Vous avez fait le portant. Vous avez fait le jean Vous avez fait le portant. Vous avez Vous avez fait à Vous avez fait Jean-Philippe Vous avez fait Jean-Philippe Vous avez fait il était dans la zone Taraz. Okay. So, so, so hmm. <A2> <in> et puis, y a bandit ouvert à tous. Ah. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit donc ouvert avez sur que vous Heureusement, de que vous machine dit donc c'est avez de que de que vous avez dit que vous avez dit que vous avez qui que vous avez dit était vous avez dit que vous avez dit monsieur dans que la boule douze. Oui, ça va me dire non. Elle dit, <coughs> Jean-Philippe Bosson, le bate avec mon Non, ni, ni, et Jean-Philippe. Visiblement. Non, machiné. So et puis, il y a un baltage. Et puis, il y a un paré sur bandit. VLAW! Bandit plein de Sinon, on va te gérer machine blender, Ah, monsieur Cadavre. Ah, monsieur, Adios. OK? Donc, vous m'avez ça va me dire non. Elle dit, nou, eh? là, c'est pas bon question de citer sur soleil, de negr en bas, negr en haut, pas comme ça. Eh bagne nèg ou nèg ba nèg la ville nèg pour clair nèg pour noir pa gen bagou ça même Je dis à monsieur mes côtés de mener pays Danger à devant la caillou et je dis à j'ai tout jeune garçon dans le ghetto à calé bien calé Écoutez moi là on a les avec tout comprendre pas comme ça comme ça il vient là non Regardez ça OK OK on a encore mes amis Et Betty, ou gen petit problème par la bêtise, oui. Non, il y a problème, mon cher. Par la bêtise, il dit, M. Bach, qui passe depuis combien de temps Qui ça Bach, il dit, Bach, pas, y a un autre, la passer. Bon, il parle de magistrat. Il dit, mais il dit, c'est pas maïstère, ça a Qui m'a à parlé? palais Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne qui pas. Je ne sais je ne sais pas. il ne Ah, Je ne sais pas. Je il dit il Je ne sais pas. Je ne Je ne sais pas. Je ne Je ne sais pas. Je ne Je ne sais pas. Je ne ça, Je ne sais pas. Je ne Je ne sais pas. Je ne Je ne sais pas. Je ne ou même qui dit qu'on a défendu la <laughs> même bataille avec le peuple. Jodia pour le peuple, tendez sur le même gabzi, crase et manifestation par le gaz. Ma bonne m'a dit que là, ou chaud quoi on dit, Michel. <coughs> pire bouge! Pierre bouge! Pas pire bouge! Parce que les gens sont avec les Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Bye, il bruit, bon pli, bon parce que la demande a été faite par le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies. Représentant permanent de la Chine aux États-Unis et aux Nations Unies. il écrit donc à Madame la de, à Madame la de, à, la, à Madame la de. Mm -hmm. Non, il fait... il fait Qu'est-ce que? Non, il fait que. Il fait que. Ok? Donc, le représentant. Ah, le représentant <rire> <elle> <laughs> à la maison. Non, mais je ne sais pas ça passer bien. À la maison, il fait que nous y. Ok? <laughs> elle dit que. <laughs> le représentant <le> permanent <inaudible> aux Nations Unies. Le représentant <inaudible> permanent de la Chine aux Nations Unies. Il t'écrit donc à madame. Il écrit donc à madame. Vous entendez? Il va le tomber? Ha ha ha ha ha je Mon acheter. Ah, mais c'est pas fait ça, monsieur. a fait là? Ok, c'est juste une petite blague. C'est bon! Non, ça va monsieur. Je bon ça va ça ça ça ça ça monsieur. On fly. Ça va même. ah vous comme si Oui, oui, oui. On guinness. On guinness. Ah, monsieur. On va un C'est Oh, tout ça. Et là, on t'apprend. OK. Vous présentez même la Chine aux Nations Unies. Il madame, la ligne pour dire que vous voyez la liste tout le monde, que vous avez même eu quelqu'un, qu'elle connaît, qui n'a pas également financé financer gang. Madame, monsieur, notez pour madame, sur la télé. C'est NDDR. Vous lisez même déjà maintenant quatre lits. Elle te soumettre au président Jovenel Moïse la liste de 11 familles que le CNDDR connaît qui n'ont trafic d'armes dans le pays d'Haïti. Moi, c'est que là, M. Dorsena, n'a pas mourir, là. Les commissaires du CNDDA sont là, madame, monsieur. Donc, sur occasion, nous même, même sur débat, nous parlons nous pas qui n'ont 11 familles yo, okay, qui n'ont pas de les qui n'ont pas de trafic d'âme, qui n'ont pas de finances parce que pas qu'on lisse qui a sorti en Haïti pour le pataguer les noms de ces 11 familles, madame. Ce que CNTD en n'a qu'à d'enquête que le menait déjà et qu'elle te soumette à l'appréciation du président Jounel Moïse pour suivi légal. Jounel Moïse, m'a dit pas peur, peut-être qu'il fait confiance en commission que lui même dit non, mais pas. arrêté c'est la Le président Jovenel Moïse t'a dit que... Il va dire qu'il est au courant de l'Islande. Ah, mais très bien. Mais en tout cas, il y a deux paroles qui déballent. Dans ce cas-là, si nous avons le dossier, nous la là. L'abdou clairement que l'idée de mettre à Jovenel Moïse. Donc, en tout cas, il y a lose sous question ça. En tout cas, ce sont très bonnes nouvelles. Ok, maintenant, nous parlons tout qu'on est une fois pour toutes. Mais j'espère tout que Mme Lalim connaît, que c'est un des défons font travail sur ça. Et qu'elle va compléter l'IS. C'est un DDR là pour le voyer aux Nations Unies, vu que le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies exigeait ça parce que il y a des sanctions qui peuvent prendre donc ce monde, y a aujourd'hui qui est gang et ce qu'il y a qui a financé gang. Ce dossier qui a été ouvert à l'émission de la Vous C'est la transparence totale. Bon, on va entrer dans le dossier qui est sous-tabas. Il fait 58 minutes, on propose, on tourne. L'année tourne, on va entrer dans sac qui est sous et bonjour à les auditeurs et auditeurs ce Matin Débat. Ok, sénateur Joseph Lambert, et nous ne sommes pas sous le ça mais nous, le Matin Débat n'a pas pris, nous que tout projecteur braqué sous Sénat, tout projecteur braqué sous vous depuis la crise-là prend une autre dimension pratiquement dans le pays, elle prend une autre cafou, comme dépositaire de la souveraineté nationale, Sénat, quand tout monde qui croit que il a il a dû gon gor que joué, ta jouer et surtout même comme animal politique entre guillemets comme même comme un politicien expérimenté également président donc du Sénat je dis avec qui sentiment que nous même comme dissidentes sénateurs nous gardons pays le pays? Alors avec cette équipe-là pour moi faire un ça avec nous matin. N'a pas Et la vive moment ça Et son moment pour nous-mêmes au Sénat, nous, nous fait un pilger, pour nous anticipé, ce qui capable de vivre là, je n'ai et que l'on appelle chaos. Et c'est pas bon que n'a pas Donc, tout le monde qui n'est sans doute pas compris, le Sénat joué pendant la période et le que moi-même, pour éviter catastrophe, Depuis déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luco. Euh permettre que je me vous que ça qui a passé là dans le pays, à son bagage que nous-mêmes avons participé depuis déjà plusieurs mois, pour ne pas dire presque deux ans. Okay. Et nous tellement participé, toujours, nous avons toujours apprécié et fort pour nous dire et pousser à coeur, à travers chaque tweet que nous faisons, chaque intervention que nous faisons, nous toujours parlé de dialogue. Si il y a deux acteurs politiques qui parlent de dialogue, et qui tweet et dialogue, consensus, compromis, plus dans le pays, c'est Clarence Sournois et Joseph Lambert pour le Sénat de la République. Ouais. Dialogue, on croit que c'est les meilleurs outils qui vous permettent que vous mettez des mondes qui ne pas la même position sous le même pied d'égalité et non la même trajectoire. Je ne la paix constaté que mon intervention presque n'importe nous ah. bien que dans ma compréhension et par rapport à vécu, et pour Jean en de monde qui comprendre que intervention qui est sollicitée par le premier ministre Ariel Henry Et j'en fais là. Je t'ai pensé que l'intervention c'est dans deux ou trois jours que le a fait. Ben, je n'ai pas fait comme ça. Intervention, demande d'intervention très certainement à pas analyser. Et dans le niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, débat débat le fait. Et très certainement, il décision qu'a pas adoptée Et c'est dans décision décision qui doit déterminer forme composante Et... Niveau intervention que acteurs saillent mm -hmm. pour pou pou faire dans le pays. Mais mm -hmm. ben l'intervention militaire, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel pays, est vécue dans la douleur et l'indignité. Mm -hmm. Je mm -hmm. ne veux si on a parlé de l'intervention pays, ya, son bagage qui minutieusement préparé. Et acteurs nous, sans le vouloir ou à dessein tout acteur non honnête joue un rôle là-dedans eh mais entente des accords euh, euh, g9 qui officiellement créé et donc boutirez ce bravo pour lui mm -hmm. euh, kidnapping euh, insouciance euh, toute qualité bagaille mélangée en question question guerre entre des fractions économiques rivales euh, X, u Y, pour occuper tel espace en port, ou bien tel espace commerce dans le territoire, eh bien. ou bien tel espace quelconque dans le business et autres, etc. Tout ça a concouru à mettre nous dans une situation de calamité que je veux dire à la Il y a de cela un an, son antenne station sœur, magique, qui te reprennent par nouvelle face à la situation que la population à vivre, à moins que l'autre aveugle. dit. L'État haïtien a tout intérêt pour constater que la force police nationale n'est pas capable d'aller même seul. Ouais. Et en plus, la force police nationale là a fait des opérations qui paraissent des opérations militaires. On force sous entraînée pour ce type d'opération que l'a fait, mm -hmm. et sous équipée, et sous-baza. Même gens que nous avons niveau d'assistance, que nous joignons aujourd'hui à aujourd la formation euh, policière, nous ont, dans l'académie depuis déjà plus de 10 ou 15 ans, eh bien, es et bien nous avons dit que l'État impératif pour nous analyser la situation, voire même solliciter un appui logistique et mm -hmm. opérationnel armé en appui. Mm -hmm. À la police nationale et aux forces armées d'aïe. Donc là, là, là c'est pour dire, eh, Sénateur Lambert, que en fait, public que, que, que, que, que, que tout ton tollé qu'a fait sur la toile des réseaux sociaux, savoir que je dis en tant que président du Sénat, et que le Sénat a pris une résolution pour demander le gouvernement pour ta faire bac sur décision que le président a fait finir une force militaire à partir le pays. Il y a des gens qui croient que, ou même comme Sénateur, tu as une époque où tu as demandé intervention dans la pays. Et c'est ça, on va essayer d'expliquer maintenant. Non, clair. Les paroles, y aurait été qu'il n'y a là. Okay. Les paroles s'en vont encore, encore. Les écritures, y aurait été toujours. Mon intervention, à ce niveau, okay. était clair, les sans équivoque, explicite et liant d'actualité. Ok. Nous sommes constat. Nous sommes constat. Mm -hmm. Et sous base de constat que nous faisons. Nous dit de manière claire, la police nationale pas capable d'aller même tout seul. L'armée nous annonce stade stade embryonnaire. Même gens qui nous ont assistance pour former la police, même gens qui nous ont assistance pour former l'armée, c'est impératif pour faire face à un groupe armé qui impliquent dans le kidnapping, le vol, le viol, etc. dans le pays. Ya. Mm -hmm. Et préciser ça, clair, lui l'état impératif pour que nous analyser, pour nous voir qui n'y qu'à solliciter une assistance mm -hmm. logistique, opérationnelle, armée, en appui à la police nationale okay. et aux forces armées d'Haïti. Okay. ok, à l'époque c'était la, la position du Sénateur Joseph Lambert ou bien la, c'était donc la position du Sénat Position du sénateur Joseph Lambert, qui veut être de demeurer. Qui s'allie? ne n'avez pas on n'a pas arrêté pour moi et simplement dans le premier temps. Qui sont demandés? ou demande intervention militaire. ou demande occupation territoire la de territoire par des troupes armées. Ce yeah. n'est pas normal. Fuck ou écoutez. La police a des difficultés elle n'a pas d'équipement, elle n'a pas de matériel. Je commande matériel, je commande équipement pour bailler la police pour le faire travailler. travail. ça n'est pas jamais arrivé. J'ai je dis venir j'y, je vais venir demain, je après demain. En attendant, les policiers pour mis à gauche, les policiers pour mis à droite, les gens a provoquer, les gens ont kidnappé, tout business fermé et autres, etc. Mm -hmm. En Ukraine, ce qui a eu le monde entier mobilisé, je vais l'armée et la police ukrainienne, moyen. Y bali équipement, y bali matériel, et puis y bali assistance. Et je ne pas dessus, hein? Mm -hmm. Assistance technique pour être capable entraîner l'armée pour mettre en état pour faire face à force eh ou Alors en Haïti, nous pas ça, et même si nous pas acheté et puis qui ça nous méritait? Mm -hmm. Nous méritons une intervention, une occupation du territoire par les forces armée étrangère. Et, Et voilà que je ne redire qui s'allie ou jeune Premier ministre qui lui-même choisit pour écrire formellement pour demander ça. Mm -hmm. Et dans l'être que l'écrit, aussi surprenant que ça qu'apparaît, mm -hmm. Et je vous demande de relire cette correspondance. Il n'y a pas fait tout à mention nulle part, ni cité une seule fois la police nationale. Et les forces armées d'Haïti. Alors, c'est la raison pour laquelle ce matin, et c'est la raison pour laquelle ce matin, donc, dans, dans le titre que nous avons sous table, nous avons dit que le docteur Aylenri, Henry lit entre extension, en fait, pour le capabilité plus sous pouvoir, protection pour le capabilité, également, donc, et, et les revendications du peuple haïtien, parce que dans sa dernière lettre, il a la, pas grand qui mentionne la réalité qui n'a pas avec la réalité pays, dans sa qui est la situation. c'est okay, si un. On demande qui est de suspicion. Bien bien. Pour qui ça Parce que depuis déjà un an, intervention ça que je ne veux pas dire, que je prends pour la pour, pour, pour population haïtienne, na, pour le monde national et international, c'est une intervention que je t'ai déjà depuis déjà un an, un an et demi, mm -hmm. presque un an, je pas fait qu'à de Je ne pas pas parce que la population déchaîner, population âgé population aroyée, et puis vous vous sentez menacé, et puis vous choisissez un moment ça pour c'est comme quoi, les gens qui viennent commander, c'est des gens qui peuvent consolider le pouvoir, ouais, ouais. et non, ouais. et protection. pour extension ouais. et pour capables de supporter des institutions nationales qui appellent, je veux dire, à assurer la sécurité du pays, vitam ben. Parce que de toute façon, nous toujours une occupation, nous toujours une troupe étrangère. Ouais. Nous, minuscule et à un certain moment, ils portaient tout malheur nous pour nous avec l'eau malheur nous, viol, enceintimoun, violé et choléra et autres etc. Mm -hmm. Et nous mêmes ici encore, nous demander pour que nous, nous, nous, nous fassions ça et le plus vite que possible. dit, alors si on demande pareil. Bon, ma, ma, ma de ça pire beaucoup dans tout ça. Ça mm -hmm. pire dans tout ça. J'ai entendu le collègue sénateur de la Louisiane, le sénateur Cassidy, qui dit Faut que nous finissions avec l'histoire ça vite. Si va y paya, on va aller au pays, on va aller vite. Pour être tout ça, parce que nous avons pile du riz là, ouais. qui ok est Louisiane, qui n'est pas qu'à vendre. Et qu'on est Louisiane, plus gros production que le fait, c'est du riz. Du riz, très bien. Et le pays a consommé plus de 450 000 tonnes de riz par année. Uh -huh. Taxe du dans le pays, a, taxe qui est plus bas, 3%. Et lorsque vous gagnez tout le riz qui Louisiane, qui n'est pas à vendre, eh bien, il n'y a pas dans le sens intérêt américain. Parce que vous le, il y en est de même pour la République dominicaine. 4 mm mois -hmm. de 24 sur 24 pour que vous intervention Militaire. qui fait pays. Mm -hmm. Eh bien, nous tous comprenons que, avec frontières qui est que je sois en haut, que je sois en bas, que je sois en l'ambiance, on sortit de yon sapit, juste en haut dans Wanamet, mm -hmm. Eh bien, à bon, gagner de plus de 800 000 américains pendant cette période pour l'économie dominicaine. Et par conséquent, plus vite nous avons essayer de résoudre le problème, plus vite les frontières sont ouvertes, mm -hmm. mais il n'y a pas besoin de résoudre le problème dans considérer ou même comme pays et comme institution qui gagne pour renf pour renforcer tête ou bien pour baisser tête dimension ou bien pour renforcer institution non non, non? c'est ouvert be, pour me faire commerce je des choses je pense que le sénat de la république dans sa résolution lui demande pour les ministre quatre bagages, bagages importants allez-y premier bagage important pour le ministre pour le ministre pour sursoir avec des fonds campés sous demande qu'on fait okay. deux L'imande par la même occasion. Les forces politiques qui étaient depuis des années, des mois, il y a fait grimaçant dans le pays. Ya. parler en pile, mais pas jamais capable de mais mettez au d'accord, puis vous sortez en bagaille. Premier ministre, même, qui refuse de chiter avec tout le monde, et autres, etc. Année dernière, nous avons presque même si nous résoudre le problème ça, au niveau du Sénat de la République, tout le monde vient et nous chitons à parler. Mm -hmm. Sauf le premier ministre qui était choisi de faire toute invitation que nous faisons. Je vous dis, on aurait déjà un accord. Eh Et la dernière fois que moi suis intervenu surtout sous point ça, qui était deuxième point résolution Sénat, mm -hmm. eh bien, nous t'ai dit que...